Bonjour Aujourd'hui, nous allons parler du verbe. Le verbe est un mot qui exprime l'action ou l'état du sujet. Dans un dictionnaire, on le présente toujours par son infinitif. C'est le seul mot qui peut se conjuguer. Il est composé d'un radical et d'une terminaison. Il est donc variable selon le temps qu'on utilise selon la personne ou encore le mode Le verbe peut être encadré par une négation Le plus souvent, le verbe se place après son sujet Il danse Danse se trouve après le sujet « il » Le père changeait son bébé. Le sujet est le père et le verbe est donc placé après. La porte s'ouvrit. Pareil, la porte et le sujet s'ouvrit, se place après. Mais dans certaines phrases, on peut le trouver avant le sujet. C'est le cas des questions de niveau soutenu. Dans ce « til » ou de certaines phrases, Commençant par un complément circonstanciel. Au loin s'ouvrit une porte. Dans les phrases à l'impératif, le sujet n'est pas mentionné. Et dans certaines phrases dites averbales, il n'y a pas de verbe. Pour finir cette petite vidéo, rappelons que le verbe est la nature d'un mot et qu'il n'a pas de fonction dans la phrase.